Thank you. C'est ce je là. Je que tout le monde a regardé l'homme. Madame a pas 是。 Did you know? okay. a Okay, Ensemble, nous nous Magistrat, Magistrat, Magistrat César, général, il y a dans le nom de Miriam qui nous présente par Magistrat Makisa, Magistrat Luc Magistrat Jean-Pierre Bénizoa, Directeur général Miriam Jim Pierre. Yeah. Mm -hmm. et le palais, le bon appui en Bégique, le Course, pour Titi et la presse en général. Mais plus particulièrement, présence ensemble des partenaires qu'il a, qui devons remercier déjà eh, le commissaire et le gouvernement qu'il a avec ses commissaires de gouvernement, respectivement M. Lionel Chiribal, le même de ses du au gouvernement auprès du paquet de la mène qui est accompagné de Maître Mathieu rayal qui trouve, est, le au de est le commissaire du gouvernement auprès du paquet de japonais. Nous avons remercié le directrice pour sac là, avec nous, euh, qui est le commissaire du général Jonathan Joseph, qui est accompagné de l'inspecteur Majouri, avec l'autre commissaire, c'est le commissaire Cadet commissaire et qui étaient nos en général pour euh, policiers, policières, agents, recommandants sur l'ESA, pourquoi pas directeur général de l'ESA, M. François Hervé, les même qui accompagnent Et en même temps, nous, on de a mis Jacques-Mère Bocalavala, nous renouvelons celui-là, nous, à l'endroit de la police nationale d'Haïti, nous connaissons traverser a traversé un moment extrêmement difficile. Mais quand même, la police n'est pas nous, ils soutiennent la population, ils ont le devoir pour tout acter à nous, avec la vie de pour nous supporter. La police nationale d'Haïti, qui est nous, vous remercier la présence Rennes avec Wakila, ancien reineux avec l'ancien Wakila. Nous l'a, nous disons que merci à Jean-Cécile merci en général tout le monde, merci, par respect pour le le pays nous, ici Haïti. Nous étudions pour nous mener le bureau pour nous galabou avec l'URS Magistral Moutier César, les mêmes qui chanter et le national. Spécial pour tout le monde qui connaît dans le carnaval de jacques qui déjà participait à ça, et que force de quoi il y recevoir au côté vous, parce que le travail pour faire Jacques-Mel s'en en même temps, que nous apprendons un système de recueillement dans, dans le mémoire de tous police policiers qui tombent dans l'exercice fonctionnel, tous les citoyens en général qui victiment de questions d'insécurité. Nous apprendons Merci. Merci nous regardé cette vidéo Le premier du Côte-Café est le Carnaval National de Jaquelles de février 1992 pour les éditions du Carnaval de Jaquelles en juillet à dimanche 12 et puis ça fait continuer la vie depuis qu'il est complètement cultureux là qui vous met à vivre un patrimoine immatériel culturel à côté de maisons, de belles bâtiments, ou bien l'ancienne maison, qui fait partie du patrimoine physique et j'appelle, mais je veux dire le carnaval de japonais, qui c'est un patrimoine culturel immatériel, qui est déclaré par l'État à travers le ministère de la Culture et de la Communication, et il est sous le volume. Est un il est qui est est que ça que bataille. Et pour ça, parce et Et nous, des qui toujours là, vivons. On veut parler de Madame C'est pas C'est à tous les problèmes de santé. On veut parler de Et tant d'autres personnalités encore nous en et vous pour pas toujours exister. Et si vous êtes capable, avant que vous parler, moi moins, pour personnel personne qui s'est qui est pas comme à vous pour nous pour Donc, rapidement, sans que nous ne personne, nous connais que pour quand la fête, non seulement nous avons sans institution, qui est impliqué et l'adonne, acteur, mais nous avons une section du joueur qui est coordonnée par M. Dim et Jacob Pierre, lui-même qui coiffait le caravan là, c'est le coordonnateur et le bureau du caravan là, maintenant qui s'est directeur général de Nous avons invité Dim et Jacob Pierre pour lui adresser nos circonstances dans l'occasion de lancement officiel. Je suis sur le canal national de la commune. Déjà première, ou bien la parole d'Inde. Bonjour tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. tout le monde. Merci. Et nous sommes capables de toujours dire bonjour parce que Jacques Mel toujours gardé joyeux, très joyeux. Donc nous parce que. J'en suis reconnaissant aujourd'hui, nous sommes en 31e édition Canada de Jacques Belle. Ça fait plus de 31 années et puis, par la adolescence, elle a continué à là, les aller très loin. On dirait que ça a été déjà comme une vie créative, comme un potentiel de touristique. D'ailleurs, il est là, à Nous, Jacques Belle, on marche à Malgré que pays sa situation extrêmement difficile, et c'est disons ça qu'il y haut. Et c'est comme ça qu'ils gagnent sur les Donc, quand il y a une émission, je vous dis, a passé côté que le pays a fait face à un moment qui est extrêmement difficile dans la ville. Côté que mon extrême pauvreté de vie et qui est tout avec le support de tout Jacques tout haïtien les qui est à Haïti. Il s'est arrêté debout avec Canavali. Et c'est sur le que je voudrais encore une fois faire un point de vue de a. en particulier force de l'ordre c'est la police, qui eux-mêmes prenait parole de déjà, qui travaillaient très fort et nous le Donc nous pensons que c'est une occasion opportune pour montrer que nous-mêmes, nous, comme pour l'instant, qui fait preuve de citoyenneté, Faites donc le courage dans la situation où on n'a pas gagner réellement moyen nécessaire pour faire face à la difficulté. Moi, c'est pour moi un peu moins opportun pour dire que nous sommes liés avec le travail de la salle à l'avenir. Donc, nous pensons tout. Nous vîmes de notre partenaire tant plus petit. Malgré toute difficultés qui ont oui, eu, ça nous connaît, malgré l'absence de tout le monde, Jacques Mel a tout petit, livre que le canaval s'arrête debout. Et ça fait nous profiter de ce nous avons pour nous lancer un signal pour tout haïtien haïtiens, tout Jacques méliens La 31e édition a bouclé et nous démarré rapidement pour le 2024. Comment Parce que nous voulons pour qu'on colle les mains qui fêtent. Pour qui ça Carnaval d'Ackmel, c'est un carnaval qui gagne plusieurs dimensions à aspect. Non seulement l'éducationnel, l'éducatif, l'hôte est collé, ramassé toute charge intellectuelle façon penser nous, expression nous, l'exprimer dans Ario et l'fait tout le monde songer que nous existait comme peuple comme nation, mais l'il prend dimension économique tout parce que l'il est véritable industrie économique en dans les pays, côté que l'il planifier traditionnellement sur l'année et chaque jeune garçon, jeune femme qui trouve dans diverses quartiers dans Jacques Mel qui d'ailleurs fait que ne sont pas qu'à monter Jacques Mel malgré le grand goût malgré les difficultés économiques et eh bien parole ça prend prend dimension économique réelle lui justement juste mandé pour autorité accompagner dimension ça. Il prend charge intellectuelle li parce que c'est lui-même qui était comme expression nous-mêmes comme monde comme peuple qui dit que nous sommes marques, les ouais un ouvrage que nous fait, il dit ça c'est Jacques Mel ou bien ça c'est Haïtien. Donc ça, il est extrêmement important. Il prend une autre dimension encore que nous pas capable blier qui c'est anti-stress, qui c'est qu'est content. Donc, l'eau, c'est peuple qui en agonie, vie virée, j'ai l'autre dans la dimension traditionnelle, où Jacques Mel conservait le sourire, la caille tout haïtien, même ça qui trouvait l'oeil vraiment loin. Donc, pour toute raison, sa, yo, nous pensons que... Faut tous coller ensemble ensemble, mettre ensemble pour ne faire patrimoine ça, continuer à faire fierté nous. nous. ça a continuer à flotter comme drapeau parce que produit, produit représente nous. Et les qui trouvent en difficulté dans notre pays, dans a pays étranger, ont senti que ce n'est pas seulement la République des Port-au-Prince par rapport à tout ce qui a passé là-dedans qui représente nous, mais Jacques Mel comme coin dans le pays, sont mangés tout de suite. C'est pour être ça, nous demander encore une fois, a autorité yo, par rapport à la parole que nous disons que c'est patrimoine, réellement, définir une politique culturelle sur la question pour l'infrastructure pour le carnaval Par exemple, si nous avons un carnaval en nou 2023, nous avons 31 l'année nous sommes capables de faire quelque chose oui, pour tous les haïtiens sentir que nous avons un produit qui tout pareil, qui est fait. Nous ne pas quitter mauvais vent ça continuer à souffler sur le pays. Nous ça un café avec le carnaval là. Même gens nous sont capables de faire pour rara dans les organes, nous ne pouvons pas gagner pour nous distribuer rara dans tout le pays. Les gens qui ont souffert et qui ont profité de la situation pour nous porter la parole pour, pour nous dire aux autorités centrales suspendre le carnaval dans toute les ville dans pays. Parce que Rio de Janeiro, le Brésil comme pays, c'est un exemple. Là. Il n'y a pas de faire 50 carnavales, mais il y a de construire au moins un carnaval et que le reste pays qui a gardé dans le monde entier, il y a de faire des choses au moins qui finissent. Donc, je pense que c'est bien que nous faisons plaidoyer pour nous pour notre carnaval Jacques Mel. Dans le niveau de l'arrière, il y a de la bonne Parce que faut que nous ayons un espace, une infrastructure pour les jeune jeunes filles, les jeunes garçons qui ont un véritable talent pour prouver que ils ne sont pas médiocres. Mais les l'espace n'est pas aménagé. Ou toujours senti que pas logistique, a toujours de gourmet, a toujours de problème, a toujours de difficulté, ou a toujours une impression pa pas planification. Et c'est ça, mon Jacques Melfer, yon dépasse toute dimension ça, pour yo dire que quel que soit cyclone qui vient pour craser le carnaval là, y a fait quand même. Donc, nous pensons que c'est une opportunité effectivement que l'État dans le pays, tout Haïtien, doit profiter de ça de bonne volonté, yo, de niveau de compréhension pour nous continuer à vendre pays. Yeah. Donc, euh, c'est une occasion pour nous dire tout le monde, venez, Mel, venez, enjoy, nous, nou Mel, venez continuer et, et, et découvrir la plage, le site naturel, venez bien à bien la saline, venez aller bassin bleu, venez manger bon petit poisson, venez, enjoy, Mel, Et c'est le côté où on ne pense pas penser à kidnapping, on ne pense pas penser à rien qui est capable de mettre en difficulté. Donc, nous pensons que Jacques Mel J'en nous dit encore une fois, doué sauté côté lié. Et moi, je dis tout le monde qui est là, acteurs en particulier, groupe Mascaradio, groupe de Dancio, bon appier, groupe Sonorio, vraiment, félicitations pour nous, parce que nous travaillons avec un pile de difficultés, nous travaillons pendant que nous n'avons pas de moyens du tout. C'est vraiment chapeau bas pour nous. Merci à tout le monde. Merci, on bravo pour et Jacob Pierre qui saute et parle-nous en long et en large du carnaval Jacques Mella. Donc, euh, rapidement, nous passer et la parole au commissaire du gouvernement Jacques Mella, qui est là, M. Lionel Chirima, pas oublié que même si euh, le commissaire n'a pas beau masse pas vrai, c'est juste, <rire> ou commissaire Mathieu n'a pas beau tes mais c'est acteur. Et la justice, la police, c'est acteur parce que y a un gros, gros, gros rôle dans la planification et carnaval là. Donc c'est dans ce sens à nous inviter et mettre Lionel et Chérima, qui c'est commissaire du gouvernement auprès du parquet de Jacques tribunal premier centre de Jacques Mel, nous inviter au commissaire pour être capable de dire des mots avec la population. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Donc c'est toujours un plaisir pour moi avec nous et content de visage nous. Encore une fois, je dis, dans la salle pour nous lancer, une fois encore, carnaval Jacques Mel. nous disons carnaval Jacques Mel, c'est un bagage qui est spécial. Mais nous avons un moment spécial, ça permet Pour me prendre un petit peu de moyen, encore une fois, pour me souhaiter du courage, avec famille policiers qui sont tombés, qui te sont tombés dans le passé, et qui lutter pour que si la paix a capable de et aujourd'hui, hein, faites ça que nous ouais, qui pas voté malgré ça nous là pour nous fêter li, mais qui compte plus grandiose. l'année passée et puis nous avons frappé pour le prochain jour jeudi. Hein. donc c'est n'est pas un petit et pour nous arriver à camper aujourd'hui hein, pour le fête li, donc ce pas un met à faire tout pour nous pour nous kampe, là donc du courage et bon travail mes amis et Jacques Mel mérite plus que ça Jean-Louis directeur Jim Sodyan. Et c'est volonté chaque année nous qui nous faire ça. Pour pou demain, au moins, jean que Inesco dit ça, Jacques Melier pour nous pouvoir prouver Non seulement dans les yeux tout le monde, mais dans les yeux pas nous et dans les yeux tout le Bienvenue avec les gens qui ne pas nous Jacques Melio. Nous dit disons que le carnaval, c'est côté nous venait pour plaisir plaisir. Donc nous même, au niveau de parquet et sécurité publique, donc nous là, pour nous porter concours pour nous, et faire que tout bagaille passe bien. L'année dernière, tout bagaille passe bien, donc pas oublier pendant que y a plaisir là, donc la loi est toujours là, la loi pour plaisir. donc tout le monde respecte la loi, donc pas traverser les lignes jaunes là. Donc à la minute que vous traversez les lignes jaunes là, donc vous avez un problème ensemble avec moi, donc non seulement pendant que vous fêtez pour carnaval là, mais si vous avez un petit problème, donc vous avez ça au à regarder la loi. Donc c'est ça que m'a porté pour nous comme conseil. Donc c'est bienvenu, donc distrait nous, Après ça, bon retour à la et Et puis, continue. Et et royal. Nous avons toujours été dans la chaîne et sécurité à toujours. Euh, nous avons le euh, commissaire divisionnaire et Marie dunan et Joseph, lui-même qui est directrice départementale police nationale d'Haïti au niveau du Sud-Est, qui est toujours présent avec nous et qui toujours organisé, tout le staff, tout agent, pour toujours là avec nous, qui soyons un acteur important et dans le carnaval, même avec la justice, Non occasion l'occasion nous inviter la directrice de là pour lui adresser un petit mot, une salutation avec tout acteur, avec la population générale. Merci, et madame la directrice. Merci, et nous salué tout le monde qui est là, je tout le monde qui vient dans ce carnaval là, pendant que nous avons félicité acteurs qui te pris l'initiative pour nous faire le 31e carnaval Jacmel-là, une réalité aujourd'hui. C'est Ce n'est pas tout ce qui est facile, me, mais quand même nous réussissons. jeudi nous avons 31e festivité carnavalesque dans la ville Jacmel. Pendant que nous tout le monde, on nous sans violence. Nous avons dit joyeux carnaval à tout le monde qui viennent. Tout le monde qui parle contre Jacques Mel, on nous fait Jacques Mel. été longtemps, on nous toujours été même gens. Donc, nous pensons que demain matin, nous allons faire rapport sur l'activité carnaval-là. Nous avons gagné zéro blessé, zéro arrestation. Donc, une autre fois, nous dit tout le monde, bienvenue dans Jacques Mel. Joyeux carnaval 2023. Merci, merci. Et madame et Marie-Jena, na Joseph qui na c'est directrice euh, départementale et police nationale au niveau du Sud-Est. Donc, quittez-nous saluer la présence et euh, délégué M. Dier, qui est là nous, qui toujours accompagné nous, et quittez-nous transmettre sa éitation. délégué délégué M. Dier, tout est catel et délégué Villa. En même temps, nous avons salué tout Kazek, euh, qui est présent. Et dans salle-là, qui toujours a collaboré avec Cartel Municipal-là, qui est représenté par le maire et Maki Kissa, Qui a prêté parole sa parole de mon confrère, de regretter mes mémoires, brignol et dit que le maire, le premier citoyen de la ville, a un rôle très, très important à jouer. C'est sonnet ça pour nous dire que le magistrat dit César, le magistrat Jean-Pierre Bénissois, le magistrat Maki Kissa a un rôle important. Il, y a, été joué, il y a joué, il y a joué, il a joué. Dans la question carnaval. nous nous invitons e, le maire de la ville, le magistrat et Makikissa, pour être capable d'adresser propos de circonstances si, pâles dans l'occasion lancement officiel 31e édition carnaval national national. Déjà, un applaudissement pour nous soublier pour le magistrat Makikissa. Dans moment spécial que nous rencontrons aujourd'hui, nous prenons tant pour nous capables saluer la présence du commissaire Chérimard et commissaire royal qui est présent, directrice départementale police la police, Mme et avec. Toutes les qui est ensemble avec nous, Mère, reste Ressloudi César, et mais encore béni Jean-Pierre, tout même le monde carnaval là, reine avec roi qui est côté de nous, ainsi que ancien roi, ancien reine, nous tout tous temps qui en dedans, carissime, RBJ, euh, groupe de danse. Et Ban sonoyo, et la presse parlée, écrite, télévisée, en ligne. Et nous tous cap capgardons un peu partout à travers le monde, spécialement comité, commission protection civile qui est ensemble avec nous, et tous employés dans la mairie Jacques Mella, Jacques Mélien, Jacques Mélienne. Bonsoir. C'est sûr que 31, disons 31e édition carnaval là, Sortir de 1, 2 pour arriver dans 3, arriver dans 20, 25, n'est toujours pas facile. N'est toujours faite avec Contrainte mais pendant Cinq, six derniers carnavales, ils ont fait dans de des moments spéciaux. Et chaque moment spécial, ils ont demandé pour que nous venions avec des décisions, stratégies spéciales. Carnaval, ça encore, c'est un carnaval unique. Il y a un carnaval, peut-être un peu le monde a posé la question, est-ce que Carnaval, ça l'a fait mais songez bien que notre carnaval Jacques est placé dans une planification annuelle. Et les placé dans registre l'État haïtien comme étant patrimoine immatériel culturel haïtien. C'est-à-dire que le carnaval Jacques Mella de faire de toute planification qu'a a faite. À travers l'État central et Jacmel, à travers le pays, pour nous mettre patrimoine ça en valeur. Une fois que patrimoine ça que aurait le carnaval Jacmel là vin vraiment un patrimoine, aller au-delà de Jacmel. il no a supposé à planifier pour le rester en vie. Mon Jérémy, mon no Okai, mon Nanip. Ainsi que mon plateau central, quand tu était encore à Gonaïve ou Port de paix, même sous cabinet du côté de Wanamet, Livine allait plus haut que ça. C'est carnaval pays, c'est le carnaval haïtien. L'État central, de concert avec Jacques Mel, doit mettre des ensemble pour que nous. Mettez le carnaval ça, dans une dimension macro. Prenez un vanni avec les Haïtiens, mais vendre toi à travers le monde pour que tout le monde connaisse. Il y a une destination pour le carnaval de Jacmel qui est son patrimoine et c'est une décision à ne pas rater. Moi, je veux remercier tout. Gouvernement, dans un moment aussi difficile, chaotique, un moment singulier. carnaval Jacques Mellan en 2020 et au décrété le patrimoine en 2021 par rapport avec tout ça nous fait, tout ça nous montrer, tout ça nous prouve que nous sommes capables de faire. En tant que ville créative et touristique, il y décréter le patrimoine. Mais rappelez-nous bien, en 2020, tu gagné plus de 30 millions de goudes qui allaient pour la banque. il Tu as une assistance qui allait pour la préparation carnaval. Tu as 20 millions de goudes qui allaient tout pour carnaval-là au niveau de danse, mascarade et bon à pied. Nous, te gagné même stand officiel-là. C'est pour te ce qui fait pour nous. Et c'est par rapport avec tout ça qui était réuni autour de carnaval-là, qui était capable de montrer avec l'État haïtien le monde que nous sommes capables d'organiser. Puisque l'État a traversé un moment exceptionnel, Anesar, rappelez-vous que nous avons seulement 20 millions de gouttes. Pour nous organiser, tout ça nous doit organiser. Au contraire, c'est un gros bravo parce que les acteurs mis tête ensemble pour que nous Pour que nous avec Diazio, nous ne pouvons pas mettre un diaz de yon, nous pouvons seulement dire en subvention. Nous entendu tout avec le groupe Mascaradio, nous entendons avec le groupe de danse et ainsi que le banapier. Tout simplement pour nous dire que le carnaval Jacmel est au-delà de la subvention parce que le carnaval Jacmel c'est la vie de Jacmel. C'est comme un jacmel Carnaval jacmel là a un côté purement économique Et éducatif la donne Mais une fois de plus Sans doute L'année prochaine a un magistrat pour faire carnaval Mais nous avons demandé avec l'état haïtien Quel que soit Premier ministre Quel que soit Président Kavala Ou bien si c'est même ça toujours là pour prendre le carnaval jacquemella en main pour dire c'est l'État qui devrait s'arranger autour de patrimoine et pour nous mettre en valeur et pour nous dire à le monde entier nous gagnons un bagage en plus que nous sommes capables de faire et pour nous vendre tout acteur moi mettez chapeau bas devant nous parce que moi je connais nous faire crédit nous prêter, nous faire un pile sacrifice pour nous arriver là. Sans détermination, sans vision, nous ne pouvons qu'arriver côté nous nous là. Et je dis encore, en dépit de tout ça que nous gagnons, manque de moyens, là, sous la a... nous pouvons faire le monde saisi. Combien que nous, mêmes nous grands, et vraiment fiers, de nous. Moi en dit encore d'ores et déjà. Merci avec la police qui accompagne nous. Merci avec le commissaire gouvernement. Même s'il a pris, mais là, il sérieux. qui a nous dit le traite. C'est comme ça la justice réagit. Nous demandez. Pendant tout temps que passé notre carnaval, pas gain. Gros accident. Et je dis encore, nous promettons à la population qui peut mettre la tête ensemble pour nous passer le premier jour ça, qui se joue sans pas d'accident. Et tout le monde qui nous invite à travers le monde, à travers toute notre ville, nous disons bienvenue. Mais nous connaissons Haïti tout dans le moment ça chargé vagabond Si nous un vagabond qui a voulu dans le canavage, Jacques qui te uniforme vagabond là, quand on est sortir pas vinavel Jacques. Souvinavel. quel que soit son fait, nous quand même. Nous pas dit nous apprenons, nous quand même. Parce que la police là, la sécurité communale là, chaque acteur là, mais je dis à moi mandé. À chaque chauffeur, taxi, motocyclette, yo, pour yo comporter yo, comme un agent de police. Pour y avoir à gauche, à droite, n'importe quel vagabond qui posait une question, courir d'elle, barrer à gauche, à droite, population, lever la campagne, nous prenons, nous mettons en bas de et nous disons, ça arrive, ça arrive. Et ça, nous Mieux vaut sans bandit tomber, au lieu nan gren nou nou de nan policier nous yon Et c'est ça nous camper derrière nous, pour nous dire que c'est grâce à population an, nou nou deja, la population qui fait nous même nous sécurité. D'ores et déjà, pendant nous parlé là, nous dit à tout le monde qui a gardé nous, à travers l'autre village, vini. Si vous hôtel, dormi. l'hôtel, dormez. Ou vous jouez privé, dormi. Si vous jouez dans privé, dans la machine, vous mettez dormi, vous avez levé. C'est l'enlever ou à prendre compte que vous avez dominé nos machines parce que Borisia, avec toute participation nous avons, nous une ville qui s'écurise. Et ça, nous dit tout à travers le monde. CNN, tout le temps, les médias, ils focus seulement sur Port-au-Prince. problème, Port-au-Prince. Mais oubliez si vous avez Jacques Mel. Il a oublié ce qu'il y a au il a oublié ce qu'il si Jérémie, il a oublié ce qu'il y au Cap, il a oublié ce qu'il y, si y si Fort-Liberté, ni, ni dans, dans eh, disons, port de paix, ni hens. port Porto-Prince n'a pas représenté 15% de territoire, nous. Seulement, il y a plus que 4 millions de monde qui ont vu la Mais je vous dis, si nous, tout à travers le pays, nous levons en paix, le problème qui est Porto-Prince n'a pas résolu. Parce que le pape a devant nous. Et ça, que nous dit à nous tout temps vendre notre image pour nous montrer avec le monde entier, Haïti continue de vivre, il y a en Haïti, même dans le pays qui a la guerre, ti moun al l'école, au restaurant ouvrir et, et bien loisir. Eh bien, je dis, Jacques encore a bailli le temps pour nous dire, Haïti ne pas mourir, mais Haïti qui c'est tout le monde qui fait pour nous-mêmes. Et c'est ça, tu A nous dit tout le monde joyeux carnaval bienvenue un paquet de bel timoun qui le danser dans la rue on applaudit nous mes amis regardez on ouais. vous dit ça reste bagarre extraordinaire sous nos magistrat Benoît Jean-Pierre magistrat Ludi César magistrat Maki Kessa. ça nous dit non di nou, Carnaval ça, c'est plaisir, net, alcoolé, sans stress. Qui ça me dit, carnaval là? Oui. Plaisir, net, alcoolé, sans stress. Je oui. dit tout le monde. Carnaval ça, c'est plaisir, net sans stress. stress. Oui. Parce que, l'obie stress, c'est le coin de l'insécurité. Mais Jacques Mel, pas de sécurité pa poussade, poussade si on nous fait avec un pile mesure ou pousser nous pousser nous marcher. D'accord? Ki ça me dit ou poussé, nous pousser nous marcher. Et puis pas de goumen, pas de. rien. N'a avec le monde, nous civilisé, nous capables et n'a continuer capable encore à travers la ville de Jacques Merci à tout le monde. Nous voulons dire vrai thème carnaval là qui ça dit? Ensemble, yon l'autre Jacques Mel. Mais nous devons généraliser ensemble, on l'autre Haïti possible. C'est celle que nous fait, on continue à faire comme ça. Merci en pile. Fêtez, fêtez, fêtez. Merci. Voilà, amis téléspectateurs, téléspectatrices, radio, télévision Scopio, qui tape vivre lancement 31e édition Carnaval Jacques Mellan. Nous sommes goûté lancement, nous avons des déclarations au commissaire gouvernement, nous avons des déclarations et responsables police, commissaire Dienan, nous avons des propos maïs à ça On y a un moment que a a présenté Rennes Carnaval. Et en plus, il y un roi Carnaval qui l'a tout. Et nous avons c'est toute une équipe qui est bien motivée pour que nous permettre de vivre ou même de d'accord dans, dans le pays d'Haïti et la 31e édition de Cannaval. Nous, nous avons eu Maconel qui, qui est ensemble avec nous. Maconel, au d'attendre le lancement carnaval, Cannaval. Dis-nous et propos de maïsra, c'est qui ça, les C'est une fois de plus, c'est que le Cannaval est rassuré avec la qui invite la population à danser avec un peu de sécurité, et il ils ont un message assez fort par le gouvernement de de central pour que il carnaval Jacques un là de l'autre façon. De et de côté de que le traitement de en carnaval qui sont un patrimoine, tu as supposé qu'il y ait plus un bon traitement pour nous. C'est comme que est vraiment présent, côté que vous fait comprendre que si nous commençons à traiter le carnaval Jacques Mel de même, la sorte, c'est un moment qui a pris des découragements, nous comme dit que patrimoine culturel ça. En tout cas, nous avons fait la cérémonie, nous avons gardé la présentation des acteurs, des là, qui ont fait ensemble, côté que nous avons aussi, de qu un fait de verre ensemble avec acteurs qui ont fait pour faire lancement carnaval Jacques mela, qui est parti sous thème. Ensemble, Yon y Jacques Mel En tout cas, et vraiment, Scoop FM, nous la, équipe, là, équipe la motivée et déterminée pour que merci, nous offrir toute merci, information Isabelle, qui Isabelle, a, a circulé autour pire, du, ou, du carnaval de Jacques Mel. Et nous avons tout reste informations, à suivre, vous que